Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on se retrouve avec du lourd Les premiers rapports de combat de test hein, Avec l'expertise du muséum Un event totalement what the fuck Qui sort de je ne sais où Kevin était éclaté quand il l'a fait Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord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 les amis, donc je vous parlais des premiers tests de commandant. Merci Francis pour les screens, ils sont très propres. Regardez ces premiers rapports. Alors moi, je les trouve extrêmement intéressants. C'est des premiers tests, hein, comme d'habitude. Regardez donc le premier. Alors j'en ai pas vu beaucoup hein, des tests. C'est pour ça que je voulais vous partager cela dès que possible. Hein, on le voit. Le premier, c'est Minamoto expertisé. Notre ami Minamoto, hein, il faisait plaisir. Minamoto lorsqu'il est sorti dans le musée, tout le monde a deux commencer à l'utiliser alors je vous rappelle minamoto expertisé il va passer à plus 30% en défense de cavalerie et plus 30% en attaque il prend 10 points de défense et seulement 5 points d'attaque et là quand on le voit il est en binôme avec guillaume premier hein, qui est un excellent commandant de soutien et bien quand il est avec guillaume premier face à guan et notre ami sipio et bien il se fait tout bonnement éclater la bouche on est évidemment à stuff équivalent sans stuff et euh, on est aussi au niveau d'expertise les deux les quatre sont expertisés et pourtant il se fait éclater notre ami minamoto Passons à présent au second rapport, donc Minamoto, hein, il se fait toujours poutrer par Guan. On passe à présent au second rapport les amis et on passe cette fois à Minamoto, Guillaume 1er avec cette fois Scipio et non plus Guan, mais Scipio avec Menmet seconde et Menmet seconde encore une fois expertisé, on passe de plus 20% en santé, plus 5 en compétences en dégâts de compétences à plus 30% en santé et plus 10% en dégâts de compétences, donc sur le papier, du super lourd, et eh bien malgré tout, Sipio avec Medmed se fait éclater par Minamoto Guillaume 1 alors que de l'autre côté, quand il est avec Guan, il n'y a pas photo. Donc. Autant vous dire que là, avec ces deux premiers rapports, on comprend que même avec les nouveaux bonus donnés aux, aux commandants, aux anciens commandants, ils restent totalement éclatés par rapport aux anciens commandants. Regardez, la différence est assez importante. Hein. Minamoto, il reste encore 20 000 troupes sur 75 000, donc un, un petit tiers de troupes. Autant vous dire... Je vais réfléchir à deux fois avant d'utiliser sur l'open field. Ce type de commande, on passe au troisième rapport. Vous allez voir, hein, c'est toujours la même chose. Cette fois, Nevsky-Minamoto. Alors là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas un duo de ouf. Hein. Nevsky-Minamoto face à Med medmed le même duo qu'avant. Eh bien, on n'est plus à 20 000 troupes, donc à un petit peu moins de 30%. On est à 38 000 troupes, donc il reste... 50% de troupes. Donc, Menmet, malgré le bonus de santé, eh bien, ce n'est pas suffisant. Et le dégât de compétence, pourtant, Dieu sait que Sipio, hein, il frappe fort, ce n'est pas suffisant face à Nevsky Minamoto. Mais franchement, sortir Sipio Menmet en open field, vous allez vous faire éclater. Regardons donc le quatrième le rapport à présent, je vais dire troisième. Nevsky, Jeanne, alors là, Nevsky, Jeanne, vous allez voir, c'est une boucherie face à Sipio, Menmen, 39 000 troupes, on a encore plus de troupes, alors vous allez me dire, je me suis fait la même réflexion, l'écart entre Nevsky, Jeanne d'Arc, hein, par rapport à Sipio, Menmen n'est pas énorme par rapport à un Nevsky-Minamoto. Donc peut-être on peut mettre Minamoto en binôme avec Nevsky à place de Jeanne. Bon, non, euh, à un moment, il y a une limite, c'est pour ça. Mais si vous mettez un bon duo en face, sipio hein, Guan par exemple, vous le verrez, la différence de rapport est beaucoup plus importante. Alors, je n'ai pas pour le coup ce rapport-là, mais la différence est clairement, malheureusement... En défaveur de notre ami Scipio, euh, sur le coup, Nevsky fait quand même très très mal. Voilà pour les rapports, je pensais que c'était très intéressant de vous les partager. Donc ça ne sert à rien de vous précipiter et penser que vous allez faire un coup du siècle avec ces nouveaux commandants du muséum. Attendons euh, la sortie euh, des, de la génération 2, peut-être que ça va apporter un boost, mais en tout cas sur cette génération 1, même expertisé, Malheureux... malheureusement, il reste totalement inutile. On passe à présent, les amis, à ce nouvel event qui a popé pour les KVK en saison 2. Apparemment, les royaumes qui sont en saison 2, pas les KVK en saison 2, les royaumes en saison 2. Regardez, on se retrouve avec un nouvel event. Alors, je ne connaissais pas du tout cet event. Et pourquoi je vous le montre Car j'ai bien cherché et je ne l'ai vu annoncer nulle part. Franchement, je ne sais pas du tout D'où il sort, je ne sais pas pourquoi Lilith n'en a pas parlé, parce que c'est vraiment très positif hein, de mon point de vue cet event. Je vous mets d'abord les règles, vous le voyez c'est assez simple, on va pouvoir avec très peu euh, d'efforts, de, vous allez le voir, hein, avoir des sculptures. Alors ils le disent déjà, pendant l'event hein, on va être amené à pouvoir réclamer des ressources complémentaires, supplémentaires lorsqu'on achète des gemmes. Ça semble un event classique, mais vous allez voir, il ne l'est pas. On va pouvoir choisir parmi une liste de commandants qu'on possède déjà, une liste de commandants légendaires qu'on possède déjà. Ça, c'est important. Vous allez voir, la tête de l'icône, je ne l'avais jamais vue. 3. seulement les gemmes achetées directement, blablabla. On doit être level 8 ou plus. Rien d'autre intéressant dans ces règles. Mais au moins, c'est fixé. Et Ce qui est vraiment une nouveauté hein, pour moi, je n'avais jamais vu ce genre d'event où, on peut réclamer des sculptures au choix, mais seulement si nous possédons déjà le commandant. C'est vraiment une très grosse nouveauté. Regardons donc hein, à quoi ressemble cet event. Il est assez simple, je vous l'ai dit. Donc, Regardez cette, euh, cette icône, je ne l'avais jamais vue. C'est une petite tête générique, hein. c'est peut-être le contour de la tête de Kevin ou de Kevina. En bas à gauche dans la liste des rewards. Hein. Sur le premier niveau, on va pouvoir en obtenir évidemment peu. Puisque Lilith hein, veut qu'on paye. Hein. Ils ne sont pas ouf euh, non plus. Il veut qu'on lâche notre argent. Donc, ils vont nous donner deux sculptures. C'est déjà euh, pas mal. Hein. Deux sculptures et on est seulement sur... 1000 gemmes, comme vous pouvez le voir. Hein. Un achat de 1000 gemmes, on va débloquer donc deux sculptures, deux clés en or, euh, des coffres de ressources, des accélérateurs, un parchemin pour changer les skills. Bon, c'est pas ouf, mais c'est seulement, encore une fois, 1000 gemmes. 1000 gemmes, si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir avoir ça pour 5 balles euh, de, euh, de mémoire. Vérifions, je vérifie en même temps derrière quand il y a le screen. Hein. Si j'achète, alors si j'achète par exemple un bundle, les bundles standards vont me donner 1050 gemmes, donc 6 balles sur Apple, 5 balles sur Android ou sur PC, et je débloque déjà ce premier niveau. Le deuxième niveau, pareil, il n'est qu'à 2000 gemmes, et ça va nous permettre d'avoir quoi ben D'avoir des sculptures en plus, tout simplement, hein, des sculptures en plus. Cette fois, c'est 4 sculptures supplémentaires. bon On a des étoiles qui servent à rien, mais Lilith est très généreux, je trouve, sur ses premiers paliers. Pourquoi Lilith est généreux comme ça Je vais vous l'expliquer après. Vous allez comprendre l'histoire du marketing qui est derrière. Troisième niveau, c'est toujours la même. Sauf que cette fois, ce n'est plus deux, ce n'est plus quatre. C'est sept sculptures. Tous les niveaux donnent des sculptures. C'est ça qui est vraiment une nouveauté. En revanche, ce n'est plus 1000 gemmes l'effort qui est demandé, mais 2500 gemmes à acheter. Donc le premier niveau, vous allez lâcher 5 balles. Le deuxième niveau... Vous allez lâcher 5 balles. Le niveau d'après, pour avoir 2500 gemmes, on est plutôt déjà sur 15 balles. Et le niveau d'après, c'est 3000 gemmes. Donc encore une fois, il faut acheter le pack du niveau d'après. Mais cette fois, on va vous donner 12 sculptures énormes. 12 sculptures, c'est vraiment beaucoup. Et le dernier niveau, c'est encore pire puisque on va nous donner sur ce dernier niveau, on va nous donner 15 sculptures, mais il faut monter à 10 000 gemmes. Au total, on va pouvoir avoir... 40 sculptures. Quel est le but de Lilith derrière ça Déjà, il ne se foule pas hein, puisqu'on vous donne juste des sculptures de commandants que vous possédez déjà. C'est important à noter ça. Hein. C'est des commandants qu'on a déjà. Donc, c'est n'est pas une nouvelle acquisition et ce n'est pas des sculptures génériques. Je vous le rappelle, dans l'event de cumul qu'on a régulièrement sur tous les royaumes, hein, ce sont des sculptures génériques qui sont données. Je crois qu'au total, c'est 30 sculptures, mais génériques. Donc, on en fait ce qu'on veut. C'est toujours bien mieux, même si le coût d'acquisition est plus cher. Et pourquoi l'Élite met en place ça C'est encore une fois une stratégie pour déclencher la première dépense. Et vous le savez que toutes les études marketing Le montrent, dès qu'on a réussi à faire dépenser 1 euro à n'importe quel utilisateur d'achat Inab, app eh bien, il sera plus enclin, sera plus facile pour lui. Il a passé la berbe psychologique de dépenser dans du numérique, dans quelque chose de virtuel. Et donc, il dépensera plus facilement davantage encore vraiment important à comprendre cette donnée voilà pourquoi Lilith fait ça on continue et on reste sur les events alors je le dis ne le cherchez pas sur votre royaume c'est que pour les royaumes en saison 2 on continue sur les events puisqu'on a eu le pop hein, du retour du printemps avec, alors c'est annoncé partout, ça commence demain, avec les skins et il nous donne la possibilité de ravoir des skins qu'on a déjà eu. Alors il y a trois skins. Hein. Le premier skin, c'est Ensemble Boisé, Permanent Epic, qui va donner plus 5% aux archers en défense et moins 5% en cavalerie en défense c'est un skin que j'ai sur l'une l'un de mes, mes rerolls. c'est pas mal si vous défendez en archer bien évidemment le deuxième skill le bourgeon de printemps va donner 5% en santé de cavalerie et va faire perdre 5% en santé d'infanterie alors évidemment là si vous sortez avec du nevsky jeanne par exemple celui là c'est un must have en plus esthétiquement il est pas mal et le le dernier qui a un arbre la forêt redoutable encore une fois on est 5% en santé de cavalerie mais moins 5% en santé des archers si je devais vous préconiser un skin, je vous préconiserais celui-là, la forêt redoutable. Car en général, vous allez avoir plus de facilité à sortir des bons duos en cavalerie et en infanterie plutôt que des bons duos en cavalerie, en cavalerie ouais, et en archerie. Donc vraiment, je vous préconiserais la forêt redoutable. Vous serez beaucoup plus tranquille pour sortir des duos, des deux classes qui sont quasiment les plus jouées. Les archers sont moins joués, sauf... Évidemment, par les méga baleines. On va s'attarder, les amis, sur mon KvK à présent. Une petite actualisation. Et regardez, déjà, quand vous voyez que, juste je dézoome, que la plupart de mon alliance, eh bien, ils sont sur notre territoire. Ouaiji, vous vous doutez, c'est forcément que ça ne sent pas très très bon hein, au niveau des terres du roi. Regardez il reste quand même quelques vaillants en terre du roi hein, qui sont ici qui sont hors territoire du coup hein, on en a un ici je suis incapable de vous lire le nom vous le voyez avec ses 28 000 il s'est bien fait zéro. on en a un deuxième ici à 40 millions, le pauvre également il a dû bien manger ses dents, regardons d'ailleurs s'il a pris, ouais, il était à 49 millions, il s'est fait shooter 9 millions de puissance malheureusement pour lui, hein. il avait confiance, jusqu'à il y a peu hein, on avait encore pas mal de territoire dessus, mais forcément Hein, le 89 avec faux le 489 avec baba sont beaucoup beaucoup trop forts pour nous et ils nous ont totalement avec harvey je vous disais on tenait j'étais surpris hein. ils sont tous là hein. ils nous ont totalement repoussé cette fois des terres du roi et forcément ils vont gagner tranquillement ce kvk Bon, je dirais pas sans surprise, mais presque, parce que malheureusement, on ne peut rien faire contre ce genre de joueurs. Et pour parler de joueurs énormissimes, on va retourner voir la fin du 10-34 hein, des One V. Malheureusement, les One V, on a eu un retour en Imperium du 10-79. Regardez, le 13-07, le 1664 et le 16 47 n'ont pas quitté ce statut impérium. Et regardez, avons-nous eu un réveil de nos amis, les OneV? Malheureusement, alors c'est pas ici, hein, les terres du roi, et pas n'importe où. Malheureusement, vous le voyez, eh bien non, les SN, les 1AVG, entourent et occupent totalement l'intégralité du territoire. Ils se sont bien faits totalement repoussé, hein. alors il y a toujours des fronts sur lesquels on voit encore quelques forteresses, hein. mais malheureusement c'est fini pour les 1 V et leurs alliés, franchement je pensais que les One V allaient gagner, hein. je vous l'avais d'ailleurs dit, dans, si vous retournez voir les vidéos il y a 3 ou 4 semaines, je vous l'avais dit, je vois les 1 V gagnants, mais non en fait ils se sont faits, totalement détruire par les 1AVG, alors il n'y a pas encore d'occupation, on ne peut pas savoir qui va occuper hein, la grande ziggourate euh, pour le moment, voilà, aucune alliance puisqu'elle hein, est fermée, mais on va bien voir si c'est bien les 1AVG ou les CB, alors je parierai quand même sur les 1AVG pour l'occupation de la, la ziggourate, on va bien voir si c'est eux, mais encore une fois, hein, on constate que les 1V manquent de monde, ils ont besoin d'être plus nombreux pour réussir à avancer. On finit, les amis, avec la roue de la chance. C'est le dernier moment pour cette roue de la chance hein, avec notre ami Babour. Est-ce qu'il faut choisir Babour, Honda, Trajam, YSS ou Charlemagne Alors, c'est simple. Vous savez ce que je pense de Charlemagne. Hein. Charlemagne, il est totalement éclaté. Donc, évidemment, vous ne le prenez pas. YSS... C'est un bon commandant secondaire. Si vous avez euh, déjà pas mal de commandants expertisés, vous pouvez aller dessus. En défense, il est très bien. Trajan, c'est le boss en soutien. Vous avez un, un duo Trajan-Mulan, vous êtes un seigneur. Et si on parle d'open field pur et dur, il faudra se diriger vers Honda ou Babour. Pour le coup, Honda est pas mal. Hein, mais je vous conseillerais Babour dans toute la liste. Pourquoi parce que c'est un commandant ingénierie et il a fort à penser que Lilith va nous booster un petit peu ses commandants. Et pourquoi je dis ça Je dis ça aussi parce que si vous regardez dans votre messagerie, dans la messagerie système, on a eu un petit message de Lilith, une annonce de lancement de l'équipement d'ingénierie. Ils nous disent qu'avec la mise à jour retour du printemps, cinq nouvelles pièces d'équipement d'ingénierie seront ajoutées aux recherches de la forge à partir de du 23 mars à minuit, c'est dans une semaine. » on va pouvoir obtenir des plans d'équipement de la façon suivante si on est en saison de conquête. Hein. Participer au trésor du Saint-Chevalier classique hein, et à Chasse à l'Histoire aussi. C'est là qu'on a beaucoup de parchemins Les trésors d'équipement des événements, crise de Séroli, royaume doré blablabla ont été modifiés. Donc on va aussi pouvoir en avoir. Et ils ajouteront d'autres façons d'obtenir des plans d'équipement d'ingénierie. Ne les manquez pas. Surtout et surtout, venez avec votre carte bleue, votre carte bleue parce que Lilith hein, va bien Tapez dans votre visa pour ça. Le point 2, c'est l'équipement de récolte légendaire. Pour les royaumes qui sont en saison de conquête, les récompenses à partir du volume 28 du parchemin du CERN ont été modifiées. Par ailleurs, les plans d'équipement de récolte légendaire seront disponibles en tant que récompense dans Héritage des ancêtres. N'oubliez pas, Héritage des ancêtres, il faut lâcher. C'est 20 balles, je crois, ou c'est euh, 10 balles. Et ils ajouteront d'autres façons d'obtenir les plans d'équipement de récolte à l'avenir. Bon, euh, lâcher de la thune pour des plans d'équipement, c'est un petit peu tant d'axe quand même. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Hein. Je n'irai pas euh, lâcher de la thune pour, des pour récolter de manière...